permettra la mise en place du pass vaccinal Cette mesure est-elle capable d'amorcer une relance économique Des questions que l'on va tout de suite poser à notre invité Joël Ruet, économiste au CNRS que l'on retrouve en direct de Paris. Joël Ruet, bonsoir. Alors pour commencer, comment est-ce que vous évaluez la campagne de vaccination mise en place par le Maroc et sa généralisation Bonsoir Yassin, je crois que vous posez deux questions importantes. Euh... La première attrait à euh, finalement à, à l'entrée dans une nouvelle phase du traitement de l'épidémie. Euh, on, on est aujourd'hui euh, avec une profondeur de connaissances sur, euh, sur, sur euh, ce virus qui n'a plus rien à voir avec la, la phase initiale. Et le ministre le disait assez bien, finalement dans la première phase, il fallait empêcher le virus de circuler, mais ce faisant, n'empêchait les populations de circuler. C'était le confinement. C'était le confinement parce qu'on n'avait pas de vaccin et donc il fallait absolument pour protéger les gens, en même temps éviter qu'il y ait une profondeur, je veux dire une base de l'épidémie qui soit importante. C'était le temps où finalement il fallait absolument écouter les épidémiologues. Aujourd'hui on a ces vaccins, il faut je crois plus écouter les virologues, non plus les épidémiologues mais les virologues, parce qu'on sait que même avec des vaccins, les virus vont muter. Il y a plusieurs scénarios, il peut y avoir des scénarios dans lesquels euh, des virus mutants peuvent devenir euh, très dangereux, très mortels, et puis, il peut y avoir d'autres scénarios, peut-être plus doux dans un premier temps, dans lequel les virus vont être moins mortels, mais aussi euh, plus, euh, se diffuser plus largement, donc moins mortels mais plus virulents. Mais ce deuxième scénario n'empêche pas le retour au premier scénario. Donc, on s'installe, si vous voulez, dans une profondeur en temps, cette fois-ci, dans l'épidémie. Et là, il faut absolument, le ministre le disait, ressortir, relancer l'activité économique et l'activité sociale. De ce point de vue-là, les chiffres qu'il donnait sont tout à fait exacts en termes d'études scientifiques et si vous voulez euh, ce que le ministre disait renvoie à deux choses renvoie d'abord à la meilleure protection des personnes lorsque vous êtes vacciné, vous êtes mieux protégé ça peut rester un choix individuel mais renvoie à une deuxième chose qu'on sait très bien dans une épidémie c'est qu'il y a quand même une obligation morale à transformer son acte individuel en un acte collectif parce que en me protégeant, je protège les autres. Ça avait été le sens, euh, finalement, de la campagne de pays primo-vaccinant euh, qu'avait lancé le Maroc, et je crois que, autant la première campagne de primo-vaccination avec les vaccins de l'époque avait été un succès d'engagement, autant aujourd'hui avec des vaccins renouvelés que une profondeur euh, scientifique sur euh, les nouveaux vaccins et puis sur les vaccins aujourd'hui disponibles, disons au Maroc, euh, et puis les, les, les propagations euh, limitées de, de, de, de, du Covid, et j'insiste, et donc le, le risque limité d'avoir des variants est très important. Alors très rapidement, vous posiez aussi la question, Alessane, euh, de la relance économique, c'est extrêmement important, à un moment, surtout dans l'histoire du Maroc, euh, qui vient d'avoir un nouveau, nouveau gouvernement, qui a un plan de relance très important, euh, plus de 240 milliards sur, euh, de dirhams sur des questions structurelles. Ça a été rappelé par la ministre des Finances, euh, Mme Alaoui. Euh, ce plan vise pas simplement à rattraper le retard Covid, mais à transformer des retards structurels sur les dix dernières années. Il faut absolument, dans ce contexte-là, que les gens puissent sortir, parce que sinon on ne mettra pas en œuvre ce plan, et puissent sortir en étant protégés et en protégeant les autres. C'est l'objet de ce passe sanitaire. Joël Rué, merci d'avoir répondu à notre invitation et merci pour cet éclairage.